good מורגן, עליי דניאל שישחו, איולי נשמת אברהם מורדכאי בנצחק ופני אסיקל לרפואת לאה, בתל שבע בתוך שחול ישראל, סי וסי וסי תדין, ברשן תדו משנה, et on traduit directement une Mishnah qui en réalité, elle aurait dû, elle aurait dû être, elle aurait dû boucler le, le Pérec précédent. Seulement, comme elle se finit avec quelque chose de triste, en jetant une malédiction sur, sur quelqu'un qui va avec quelque chose de pas bien, on n'a pas voulu finir le Pérec précédent avec cette Mishnah, donc du coup, on l'a collé dans le deuxième Pérec. D'accord, mais en fait, qui vient en fait, nous parler des sujets généraux de la Torah, en rapport avec cette fois-ci les Harayot qu'on avait expliqué, on avait évoqué les lois d'inceste, et la Torah, la Misha me dit, « Alors, barayot b'shoshah, que tu consignes les lois de Harayot, des, des cas d'inceste, eh ben, ne le fais pas avec trois personnes, juste deux personnes. Okay » Tu prends deux Talmidim et toi tu leur donnes cours, mais pas à trois. De peur que, quand tu vas, comme tout à l'heure, ils sont compliqués, vous allez avoir plusieurs personnes, je vais donner cours à cinq personnes, il y en a deux qui vont le côté, trois qui vont papoter entre, entre eux. Après, ils vont sortir du cours, c'est sûr, à coup sûr, on finit un cours, il y en a un parmi dix qui a compris tout à l'envers. Pourquoi le comprenant d'ailleurs Pas parce qu'il n'est pas forcément éveillé, non, c'est parce qu'il est occupé, distrait. Soit aujourd'hui on a plus besoin d'un copain pour parler, on a l'iPhone directement, malheureusement. Mais euh, d'accord, on n'est plus concentré dans ce qu'on fait. Donc du coup, la tournée nous a dit, lorsque tu parles des Ilkhod de Arayot, qui sont des sujets très très très sensibles, on peut facilement faire des erreurs, tu ne le fais qu'avec deux talmidi, mais pas trois. Parce que trois, toi tu vas parler avec un, pendant que les deux ils vont parler ensemble, et ils vont retenir tout à l'envers. Velo Bemase Berechid, tu ne parleras pas de Kabbalah. Alors là, il y a deux types de Kabbalah. Il y a Mase Bereshit, tu peux le faire, tu ne le fais pas avec deux tels bhima, juste toi et un. Velo Bemase les le Mase c'est une Kabbalah encore plus profonde, la Kabbalah, la Kabbalah, que cette fois-ci, tu le fais même pas avec une seule personne, sauf si... Et les ceci c'est que c'était quelqu'un de très déguisé chacham, de sage et dit en même temps ou Mevin Midato qui comprend de lui-même, que tu lui parles à mi mot et il comprend directement. Soit, c'est quoi d'abord Masedrishit et souvent Maser capable Dans la Kabbalah, il y a deux types de niveaux. Il y a des sujets profonds qui vont parler, des Gilgulen, des chamotes qui vont parler des Masébreshit, comment les choses, les mondes se sont. d'un monde à l'autre, depuis le monde spirituel, jusqu'au monde matériel, comment les choses se sont. Euh, comment chamin a créé le monde pour faire sortir son monde matériel C'est des questions philosophiques assez profondes. Ben, la Kabbalah, elle répond ça, ça, ça s'appelle Massé Bereshit, mais ça, Massé Merkava, cette fois-ci, c'est la Merkava, c'est comment maintenant Hacham dirige le monde avec tous les Manachim qui sont sous lui, le, ben, le Tifat Issa apporte encore, c'est ce qui touche à la Kabbalah, avec les Shemot à Kodesh, comment créer des Shemotes qui ont changé la nature, tout ça, on le, on le transmet à très très très à, à Mimo, alors Massé Bereshit, encore, on peut encore en parler de sujets un peu plus kabbalistiques, on peut en parler avec un Talmud, mais pas deux, mais Ma Semar même avec un Talmud, c'est que un, en lui donnant un mi mot, et qu'on on se, se fonde sur lui pour qu'il déduise de lui-même le lachou. D'accord Selon ce principe, maintenant la continue en disant qu'on le tout celui qui va méditer, regarder, méditer sur quatre choses, ça aurait été mieux pour lui qu'il ne qu ne soit même pas créé. En l'occurrence, mala qu'est-ce qui est au dessus Malemata, qu'est-ce qui, qu qui est en dessous Maléphanim, qu'est-ce qui est devant Et Maleakwa, qu'est-ce qui est derrière alors là, il y a plusieurs interprétations qui, bah, qui nous disent de quoi ça parle, vous imaginez bien que tout le cosmos, aussi dur que ça peut être, ben il est limité, il y a, ça se finit, et quand ça se finit, ce pas qu'il y a un mur avec quelque chose, c'est qu'on est passé en fait du niveau du matériel au niveau du spirituel, faut pas que je vous parle trop, parce que de toute façon, moi, je connais pas trop, mais euh, il rapporte comme ça, le Tifa à il rapporte plusieurs interprétations sur euh, mal et mal, mal et mata, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a en dessous, Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du monde, qu'est-ce qu'il y a en-dessous du monde euh, avant que le temps ait été créé Toutes des notions en fait, philosophiques qui vont, où on va facilement se, faire, se tromper parce que, je vous donne une petite notion, si Hachem, a créé le temps, c'est que lui, il est lui-même au-dessus du temps, alors ça ne veut pas d'être au-dessus du temps. Et toutes les grosses questions philosophiques, euh, si Hachem, est-ce que l'homme, il a, il a libre arbitre, il a libre arbitre, alors comment est-ce qu'Hachem, il peut savoir ce qu'on va faire alors, Toutes sortes de questions qui sont philosophie qui est compliqué à comprendre et même à expliquer pourquoi. Euh, pourquoi on n'a pas de réponse à ça Est-ce qu'on peut pas avoir de réponse Parce que justement, c'est à cause de ces questions-là. Toi, tu réfléchis avec un « sechhel », avec un, un, un, un cerveau matériel, et Hachem, c'est lui qui, qui crée le cerveau matériel, c'est lui qui crée la format que tu utilises. Donc il n'est pas dépendant de sa format il a des règles différentes. D'accord C'est ça le principe. Que, donc, qu'est-ce qui est au-dessus des hayot, ou au-dessus du... du Mal qu'est-ce qu'il y a en dessous Mal qu'est-ce qu'il y avait avant que le monde ait été créé Puisque le monde il a été créé, qu'est-ce qu'il y avait avant Alors quoi ça, Depuis quand Maintenant. <rire> si je te dis qu'il n'y avait pas de. Ça n'a jamais écrit la notion de temps, donc c'est qu'il n'y avait pas de temps. Tu n'es pas capable de comprendre ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas méditer de trop sur ça, parce que tu vas, faire... tu vas forcément te perdre sur ça. Mal qu'est-ce qu'il y aura ensuite après le monde aussi De nouveau, tout ça, c'est des questions qu'il ne faut pas se poser. On peut étudier. Ratsu ça s'appelle. Un petit peu de une petite réflexion et on revient en arrière tout de suite on, on reste pas dedans parce qu'on veut se perdre à part ça kono tout celui qui ne n'a pas qui a pas pitié qui fait pas veille pas à garder l'honneur de son d'adamash eh bien Shelo balaolam il va nimer pour lui qu'il ne soit pas créé sur terre ça veut dire quoi le bartenon il nous apporte au nom de Gamara, c'est celui qui fait Hachem, il est là il nous dirige même lorsqu'on lorsqu est enfermé tout seul dans une, dans une maison en cachette et la Gama nous explique que celui que quand il est dehors il se montre que c'est le grand sadique, il dit qu'il est chez lui à la maison, il fait des averotes, il regarde des choses qu'il ne fallait pas faire, et là ça s'appelle qu'il n'est pas il n'est pas chas al G Tu réalises pas qu'Hachem est rempli, il est là, partout avec toi. Et si tu ne réalises pas qu'il est partout avec toi, alors dans ce cas-là tu lui tu, tu, tu, tu lui fais un affront. Ouais, c'est pas tout, hein. celui qui, qui se conduit comme ça, il lui fait un affront. Lorsqu'il transgresse une avera basse terre, parce que en cachette. Lorsqu'il transition son aventure en cachette, il est en train de dire que oh, le bon Dieu c'est bien pour faire beau devant tout le monde, mais en cachette, euh, j'y crois pas trop. Alors là, ça s'appelle qu'il fait, il fait un sacrilège très violent face à HM. Et là, la, la, la Mishnah lui dit que Rahul, Shelo, bah alors là, mais les qu'il ne soit pas créé Il faut savoir quand même que la Gma, elle nous dit aussi que malgré tout, elle parle, il y a une Gman aussi qui, qui dit exact, presque exactement le contraire. En réalité, c'est quelqu'un qui a un très grand de serreur. Hein. J'ai envie de faire un avéra, alors on le dit si déjà, va au moins la faire en cachette, parce que. Pour la même raison en réalité, parce qu'en l'honneur d'Hachem, si tu vas faire la verre en plein public, eh bien, tu vas casser le moral du groupe. Ouais, tu l'as fait, après quelqu'un a se mal de la faire. Alors au moins, si déjà tu sens que tu n'as plus de force pour te retenir, va au moins la faire en cachette. Il y a les deux, les deux sont vrais en réalité, mais tout dépend de la motivation. Toujours se soucier du K'vod Hachem Baolam, et qu'on a toujours le besoin de de faire grandir le K'vod Hachem sur Terre, Bezat Hachem... Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une vraie planète, ça raconte tout